Salut à tous, bienvenue pour le nouvel atelier de cuisine, aujourd'hui on va faire un filet de saumon à l'oseille, à tout de suite. Alors aujourd'hui donc c'est du filet de saumon à l'oseille, je suis allé ramasser de l'oseille dans mon jardin, l'oseille dans le jardin c'est facile à trouver, c'est plus facile à trouver que ça, n'est-ce pas. t'es prêt T'es prêt aujourd'hui Ouais Et bien on y va. Alors pour ce faire, voilà les ingrédients. J'ai une échalote ciselée du filet de saumon, mon oseille. Alors là c'est de l'oseille fraîche, mais si l'on peut y prendre un galet d'oseille surgelé. Avec on va faire un riz pilaf. Donc, j'ai mis un verre de riz j'ai ciselé un oignon. On a à peu près 15 cl de crème, on va prendre un petit peu d'huile, du sel, du poivre. C'est à fond là. Donc, dans une casserole, on va commencer par faire le riz pilaf. Alors dans une casserole, j'ai mis un petit peu d'huile, de l'huile de tournesol, de colza. Dès qu'elle est chaude, je mets mon oignon. Alors j'ai mis euh, le deux, la, la moitié d'un petit oignon. Je vais le faire isoler. Ensuite, je mets mon verre de riz, et on va nacrer, ça veut dire qu'en en fait, on va rendre le grain du riz translucide. Donc on le met dedans, et on remue jusqu'à ce que le grain de riz vienne transparent, enfin transparent, je m'entends, hein. On a commencé par le riz, parce que bon, c'est un petit peu plus long à cuire. Donc dès que le riz devient transparent, on rajoute une fois et demi le volume de riz. Là, ça fera un verre et demi d'eau, du coup, forcément. On va rajouter du sel. Et moi, je vais mettre un petit peu de thym. Voilà. Et ensuite, on va laisser jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout sur un feu très doux. Donc une fois qu'il n'y a presque plus d'eau, enfin qu'il n'y a plus d'eau, on remue bien, hein, on fait attention, on remue régulièrement pour pas que ça attache. Là, il n'y a quasiment plus d'eau. Pour le volume d'eau, en fait, ce sera deux fois et demi. Hein. Je me suis planté, mais bon, c'est pas grave. L'erreur est humaine, hein, comme on dirait. Hein, voilà. <rire> D'eau, on va mettre une assiette dessus et on va le laisser finir de gonfler. Alors, ensuite, dans une poêle ou une sauteuse bien chaude, donc j'ai mis un petit peu d'huile et on va mettre alors, moi j'en ai deux, hein, deux filets de saumon à résoleiller. Alors, faut pas que ça attache, on est un petit peu au début. Et on va les cuire juste d'un côté, parce que bon, c'est un poisson, là moi, c'est des filets surgelés, donc ils sont très fins, et ça va cuire très vite. Et si c'est trop cuit, ça ne va pas être bon. Du coup, on va les laisser cuire pendant 3 minutes, à peu près. Si c'est un pavé plus épais, ce sera un peu plus long, et dans ces cas-là, on fera cuire à feu doux. Une fois qu'il est saisi, on le mettra à un feu doux pendant 5 minutes. Un peu de sel, un peu de toise, on va pendant la cuisson. Donc au bout de 3-4 minutes, ouais, 3 minutes, euh, mon saumon est, est cuit en fait. On, il est juste cuit. Si on le cuit trop longtemps, après ça va se dessécher. Ok, donc là on va le retirer de la poêle. Ok. Une fois que j'ai retiré le saumon, je vais mettre mon échalote à rissoler. Alors, si on n'a pas d'oseille, on peut faire la même recette avec du citron et du thym. On fait le même procédé, on cuit le poisson, ensuite on met notre échalote, on met le jus d'un demi-citron et 15 cl de crème, un peu de thym, et on aura du saumon à la crème citronnée. Une fois que mon échalote est revenue, je vais mettre mes feuilles d'oseille. Donc si on n'a pas d'oseille fraîche, on peut prendre, comme je le disais, Dégalé d'oseille surgelée qu'on a fait des congés à l'avance, bien sûr. Alors l'oseille s'appuie très vite. Hein. Et ensuite, on va rajouter notre crème. Et on va laisser réduire. Donc j'ai bien dit le saumon, on le cuit, on le met dans de l'huile chaude. Mais ensuite, après, on le laisse cuire tout doucement. Une fois qu'on a mis notre crème, eh bien on va laisser réduire. On va goûter quand même pour l'assaisonnement. On va un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Et voilà notre sauce à l'oseille. Pour le riz, une fois qu'il est gonflé, on l'aère un peu, on le remont un peu. Bon alors moi c'est du riz thai. Donc forcément il ne sera pas incollable, il restera toujours un petit peu collant, mais euh, c'est très bien comme ça. Et voilà. Et voilà, le plat terminé. Un petit filet de saumon à l'oseille. Deux jolis gâteaux gris. Avec ça, vous n'avez plus faim. Allez, bonne journée. Salut la voilà, famille au complet, Nounours, Nana, Dico.